Deuxième épisode aujourd'hui de notre série d'interviews des éditeurs français avec Vincent Vergonjane, le président de Lucky Duck Games. On peut d'ores et déjà saluer son courage puisqu'il n'y aura clairement pas que des questions faciles et que d'autres éditeurs français ont refusé de s'exprimer euh, sur des sujets pareils un petit peu tendancieux. Donc bravo à lui déjà. Euh, sachez bien sûr, comme d'habitude, que vous pouvez vous aussi poser vos questions aux éditeurs et aux auteurs que je vais interviewer dans les semaines à venir. N'hésitez pas à aller voir à la fin de la vidéo ou dans les liens en bas de la description pour savoir comment faire. Et je suis donc avec Vincent Vergogne, qui est la tête de Lucky Dog Games. Bonjour et merci d'être avec nous, c'est d'autant moins facile qu'il y aura des questions qui seront un petit peu rugueuses hein, de la part de la, de la communauté. Euh, alors, les dernières actualités de Lucky Dog Games elles ont été euh, assez notables, pas forcément dans le bon sens. On a eu d'abord euh, deux mm -hmm. projets, euh, Kingdom Rush et puis Chronicle of Crime, qui ont été euh, livrés en magasin avant, euh, avant que les backers reçoivent leur jeu. On a eu ensuite toute une polémique euh, sur la façon dont la production était perçue sur le fameux Kingdom Rush. Mmh. On a aussi euh, bah, le Destiny hein, qui a eu un problème de copyright qui maintenant est retardé encore avec le nouvel an chinois. Je pourrais prendre ces trois points par un. Euh, le fait que les jeux sont sortis en boutique avant, c'est quelque chose qu'on a fait avec l'accord des backers. On s'est tous dit que euh, c'est quelque chose qu'on avait besoin pour, euh, pour, euh, pour être certain d'avoir une asset financière assez forte pour la fin d'année. Et du coup, il y avait aussi cette fenêtre en fait, qui était due à Noël. En fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Noël, en gros, après, c'est euh, la fenêtre du, du Black Friday. Et après le Black Friday, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sortie. Et en gros, si on ne sortait pas le jeu avant le Black Friday, ces jeux ne sortaient pas pour Noël du tout. Donc du coup, on a demandé à la communauté, s'il vous plaît, si vous dites non, on ne sortira pas. Et c'est pour ça que ça n'a pas été une annonce. On sort le jeu en boutique, les enfants, c'est comme ça. assis vous dessus. Non, non c'était est-ce que vous, s'il vous plaît, est-ce que vous nous laissez Dites oui ou non. Et il y a eu un... un C'était un, un super moment pour toi, parce qu'il y a vraiment eu un accompagnement de la communauté qui nous a compris, qui, nous a, qui a dit oui et qui nous a accompagnés là-dessus de manière très très très positive. Ça nous a fait hyper chaud au cœur. Euh, un vrai problème de, de, de fabrication sur, sur Kingdom Rush et que pour le coup, qui est un point d'introspection immense. Alors évidemment, ça a été une, une période assez stressante pour les backers mais pour nous aussi évidemment quand tu as euh, une, une énorme de vague de gens, quand tu vois tout ton travail, des, des, deux ans de travail dont le dénouement est, et des gens qui, euh, qui finalement euh, avant de regarder le, ton travail de développement, ouais, ton travail de, de, de fabrication qui n'est pas au rendez-vous, ça, ça, ça, ça brise le cœur mais en même temps c'est aussi euh, dans, ces, dans ces périodes de, de, de crise qu'on apprend le plus sur soi et donc on a des nouveaux process et d'ailleurs vous verrez la qualité du matos qui va venir sur Destiny n'a rien à voir avec euh, Kingdom Rush euh, et puis c'était quoi ton troisième point c'était le fameux Destiny bon alors le problème alors, de copyright c'est pas alors, forcément Destiny's, ton fait écoute, pour être franc écoute c'était euh, une super histoire de rencontrer les gens de euh, de donc de mythic games euh, avec qui euh, en fait finalement c'était plus un univers euh, et, la, et la, la codépendance avec eux était finalement assez légère on a quand même trouvé un, un, un milieu de chemin qui était vachement bien, qui était qu'on euh, on a pu garder les assets visuels de, de, de Jeanne d'Arc sans utiliser. Évidemment, il n'y avait, avait aucun gameplay, il s'agissait de quelques cartes en, en, en plus. Donc finalement, la, la perte de cet IP pour nous, ça n'a pas été un truc douloureux du tout, puisqu'en fait, euh, il n'y a aucun du travail qui était codépendant de ça. J'ai envie de dire même c'était mieux quelque part. Alors évidemment, on a perdu à peu près 150 backers sur euh, en tout, on a plus de 8000 backers en 150 personnes. Ce n'est pas la fin du monde, euh, mais ce n'est pas ça qui a retardé. pas ça qui retarde le jeu outre mesure, là euh... Pas du tout. Le, le, la, la seule raison et alors c'était même assez dur ce retard pour nous, parce que l'équipe s'est vraiment déchirée pour que tout soit fini euh, fin janvier. En fait, le, le but, hmm. c'était de monter dans un bateau avant le et, et le jeu est fini. Là, on a tout qui est emboîté. Dans un carton, sur des palettes, prêt à monter dans un bateau. Et c'est ces histoires de bateaux et de conteneurs en Chine qui font que le jeu est à monter. Donc, okay. finalement, pour moi, je regarde ces trois points. Il n'y euh, a, a, a vraiment rien de dramatique. Alors, évidemment, on peut mettre une fenêtre euh, dramatique sur ces trois-là. Moi, je n'en vois pas. Je vois, et eh bien, écoute, euh, le, le troisième, ce sont des aléas logistiques mondiaux qui sont touchés par tout le monde. Le premier, par rapport à la boutique, c'était au contraire, ça a été pour moi un moment euh, de, de communion avec nos backers qui nous ont dit « Allez-y, on est d'accord euh, ». Et puis le deuxième point, par contre, un vrai point d'introspection. 2020, ça a été une super belle année pour nous. Ça a été une année sur laquelle on a sorti 18 jeux en boutique. Ça a été une croissance euh, où on est monté à 27 personnes à plein temps dans la société. Euh, et, euh, et ça a été, le, ça a été euh, le, le, un Kickstarter qui a fait plus d'un million de dollars avec Chronicles of the Millennium, un jeu qu'on a réussi à livrer en avance. Donc évidemment, après, on peut s'attacher qu'à ces, qu ces points-là avec, euh, avec une vision, finalement, négative, mais euh, ça sera pas mon cas. D'accord. Bah écoute, je te propose tout de suite d'aller plus loin dans l'introspection, parce qu'il y a des, forcément une, une perception des gens, de certains euh, backers, qui a pu être négative. Euh, moi, même, personnellement, il y a des choses que je comprends pas, et j'aimerais avoir ton regard là-dessus. Euh, il y a des vidéos démo qui, qui ont été sorties sur Kingdom Rush. je me souviens d'une où on explique comment ranger la boîte, etc. Ce qui veut dire qu'à mon sens, euh, vous ne pouvez pas ne pas savoir hein, qu'il y avait quelque chose qui clochait avec l'insert qui était un peu moyen ou avec la boîte, le spot UV qui aurait dû être là qui est pas là, on peut pas louper ça. À quel moment, alors dans le développement ou même tu peux peut-être le dater sur le calendrier, à quel moment vous, vous dites ok, il y a peut-être un truc qui cloche À quel moment ça, ça vous vient à l'esprit Alors pour être franc, euh, en fait, on était on, on, enfin, on est toujours assez fier de ce qu'on a sorti sur Kingdom Rush. Après, il y a des variations de qualité. Sur, euh, sur, sur les choses qui ne sont pas vraies sur toutes les versions. Par exemple, cette histoire de spot UV dont tu parles là, c'est apparemment uniquement sur la version française et encore, c'est uniquement sur la moitié du print français. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a quelques boîtes qui n'ont pas le spot UV français, d'autres qui ont le spot UV euh, anglophone, euh, pardon, le spot UV. Sur, sur les inserts, si tu veux, en fait, on reçoit ces inserts. Et en, je crois qu'on on est, on est tellement burn out de développement, on est tellement fatigué, on est tellement dans le truc, qu on voit ces voit inserts et on voit bien que ça ne clique pas, mais on se dit bon, c'est fonctionnel, ça passe, c'était la manière dont on le projetait, c'est la fin, on y arrive. Et je pense que euh, c'est uniquement avec euh, en fait, une attente qui est finalement assez spécifique des Kickstarters. Parce que tu vois, si, si c'est si un, si un contenu qui était sorti en boutique, je ne pense pas qu'on aurait euh, reçu un, un tel man de, de négativité. Je pense qu'il y a aujourd'hui une attente qui est très spécifique euh, à Kickstarter, à cette avenue qui est et spécifiquement aussi parce que c'était notre premier jeu vraiment très gamer, euh, avec, euh, qui, qui était donc du, avec une cible plus joueur, et donc du coup on était mis en face d'autres de, de, jeux avec un matériel bien au dessus, et d'où en fait un petit peu une, une forme de naïveté de notre, de notre part en fait, hein, tu vois c'était, mmh. et finalement c'est une fois que les gens reçoivent le jeu regarde les choses nous donne, ses retours, on se dit « Ah, c'est vrai que c'est pas top, c'est vrai qu'on on aurait pu faire mieux ». Et, et d'où cette introspection qui n'était pas forcément euh, genre euh, « Ah merde les gars, ce qu'on a fait ?». C'était vraiment de, de réaliser « Ah ouais, non mais c'est vrai que ça aurait pu être mieux ». C'est vrai, euh, vrai que nous, on avait euh, un, un, un, des, euh, un des jeux qui nous a euh, inspiré notamment sur ce rangement, c'était évidemment Dice Throne, hein, euh, qui avait justement ce côté euh, foldé. Et c'est là qu'on se dit non, mais ça ne va pas. Et c'est au moment d'ailleurs où on s'aperçoit, en fait, une fois qu'il y a tous ces avis négatifs et que finalement, on prend du recul qu'on se dit OK, non, ça ne va pas. On a eu beaucoup de réunions en interne pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi personne de nous en interne l'a levé le bras en disant les gars, ça a l'air d'être quand même moyen ce qu'on est en train de sortir Et donc, pour être certain que ça ne se reproduise plus chez nous, de comprendre en fait un petit peu euh, comment ce truc est passé au travers de toute la boîte finalement et, et c'est là qu'on a décidé d'aller faire appel au Game Trace et de dire ok il euh, n'y a qu'une manière de, de réparer ça c'est ben, de, de, de mettre notre argent dans notre bouche et d'y et, et aller quoi. Et de... donc on a contacté les gars de Game Trace en disant écoutez on, a, on aimerait que vous repassiez un, un travail de design pour nous euh, qui ne s'est pas bien passé sur le, sur le premier Game Trace et euh, et finalement, pas que vous aviez confié voilà. aux au manufacturiers, c'est ça hein Exactement, parce qu'en fait, ouais. le, le, la création de l'insert a été demandée à, à Longshore, qui était le, le, le, la société avec qui on travaille en Chine pour euh, la fabrication de plein de jeux, d'ailleurs en fait, Chronicles of Prime euh, tous ces jeux-là passent par eux, euh, et, euh, et c'est eux qui avaient fait ce design, et, et le, enfin, le design était vraiment... Euh, N'était vraiment pas à la hauteur des attentes de notre public, n'aurait pas dû être à notre hauteur. Et, euh, et, et encore une fois, en fait, on, était, on avait tellement la tête dans le guidon que c'était des choses qu'on dit allez, c'est pas, pas parfait, mais au moins on va livrer. On a déjà six mois de retard, go, go, go, go, go. Euh, voilà. Ouais, donc il n'y a, euh, a, a pas eu de moment où vous vous êtes dit, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles réagir dans ce que tu dis, et, et des ouais. sur lesquelles t'inquiète pas, on va revenir. Hein. Euh, donc il n'y a pas eu de moment où vous vous dites bon, ça c'est moyen. Mais on en voit comme ça, on prend le risque, ça c'est pas arrivé du coup, tu me dis que vous êtes un peu tombé des nues entre guillemets euh, et que c'est juste en rétrospective que vous dites ouais en fait c'était pas terrible, c'est ça en fait un côté. En fait, tu sais, il y a, y, a, y a plein d'étapes dans la création d'un jeu comme ça euh, et, euh, et d'ailleurs en fait, toi, dès, dès, par exemple, il y a eu un souci notamment sur, euh, sur l'épaisseur des, des tokens de la boîte de base toi. Et en fait, dès le, dès le, dès le prototype, en fait, euh, on nous donne ce, ce truc-là avec, avec euh, justement, un truc pas de qu'on pointe à la, à la fabrique et qui nous dit « Ah non, mais vous en faites pas, la version finie imprimée, elle sera bonne en fait. Et, » euh, Et on reçoit, le premier sample qu'on reçoit est beaucoup mieux. Mais finalement, et en fait, tu sais, c'est dans ce delta par rapport à un truc pourri qu'on a eu avant et ce un peu où finalement… En, ça, mais en fait, c'était pas assez bon et on aurait dû repousser à ce moment-là au lieu de dire OK. Là, et c'est là, c'est là qu'on laisse passer en fait ce, ce, ce qui, qui aurait pas dû. Mais encore une fois, il y a une dernière chose qui est vraiment importante que tu comprennes, c'est qu'en fait, euh, la qualité du matériel de jeu, euh, en passant sur l'insert, etc., euh, mmh. c'est des choses qui, euh, en sortie boutique, étaient pas problématiques. C'était euh, parce que en sortie boutique, c'était par exemple sur la qualité de la boîte et l'épaisseur de la boîte. Quand, quand les choses euh, voyagent par palette et sont l'une au-dessus de l'autre, euh, c'est euh, les problématiques qu'on a eues de, de, de, de, qui sont liées à son transport et à sa manipulation et, à, au, et au moindre choc sur le côté, fait que euh, l'épaisseur le, le, la, la, la, de la boîte et le, et la, tout le matériel qu'on a pris pour du Kickstarter était pas bon. Voilà, si c'était hors d'un Kickstarter, c'est des choses qui seraient passées dans un Kickstarter. Oui, mais voilà, mais tu... La boîte aurait dû être beaucoup plus épaisse. Encore une fois, tu sais qu'on tu... peut, tu peux pointer du doigt, on peut se plaindre. Je pense aujourd'hui, la réponse à tout ça, c'est que on était naïf. C'était aussi la première fois qu'on faisait un jeu de cette ampleur avec euh, une avec une taille aussi grosse, avec avec tout autant d'extensions en même temps, avec c'était l'une des premières fois aussi où on avait autant de retard, un sentiment de culpabilité et une, et une volonté de livrer, livrer, livrer, il faut y aller les gars, on est déjà six mois derrière, comment les gars là, il faut y aller. Et je pense que c'est un amalgame de tout ça finalement, qui a amené à plein de petites choses, où quand tu n'es pas dans le processus de cette création et que tu n'as pas le recul que du coup maintenant on a acquis via ces erreurs, hein, euh, mmh. et bien a amené à autant d'erreurs. De, d'erreurs de jugement, proprement, hein, d'erreurs de, de, de, de qualité, d'exécution. Euh, et c'est pour ça, au final, que euh, même si du coup, ça sera clairement, ça, ça, c'est pas un Kickstarter qui va rester dans les annales pour, euh, pour sa qualité. Pour nous, c'était finalement un Kickstarter assez important parce que ce sont des points de réflexion et d'introspection très forts qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur la manière dont on entrevoit euh, la, la fabrication de manière générale, d'ailleurs au-delà d'un Kickstarter en fait ça a été des, des points de résonance très très forts donc euh, ouais. alors, après on peut rentrer encore dans plein de détails si tu le souhaites mais euh... on va y venir ouais, ouais. Euh... Juste bon je pense que je me fais la voix de pas mal de monde en disant que tu peux pas comparer un, un ressenti boutique à un ressenti Kickstarter sachant que l'investissement financier n'est pas le même mm -hmm. euh, je veux pas relancer mon, mon vieux débat, mon vieux cheval de bataille sur le, le morcellement des des facilités de rangement qui, moi, m'a paru problématique. Euh, Aujourd'hui, concrètement, euh, où est-ce qu'on en est Il euh, y avait, parce qu'il n'y avait pas que ça, il y avait par exemple les, les cœurs rouges qui sont gris. Il mmh. euh, y avait, bon, ça arrive, hein, malheureusement, des cartes qui, avec des, des symboles qui sont erronés. Mmh. Euh, tout ça, c'est corrigé. Ça va être envoyé au backer de la, de la nouvelle campagne. Ça va être uniquement comme ça Comment ça va fonctionner Juste pour les cœurs et pour les cartes Alors, si, alors on essaie de trouver, on essaie d'unifier euh, toute la logistique qui allait avec ça sans non plus trucider euh, nos finances et donc du coup la manière dont ça va être fait, c'est qu'en fait euh, tout ceci va partir de Chine au moment où euh, la réimpression, donc parce qu'on a, on a une livraison en deux vagues pour cette campagne, tout ce qui mm -hmm. est Rift in Time, donc toutes les nouvelles, toutes les nouvelles trades, Game Trace, euh, la Emperor Chest qui remplace toutes les boîtes, euh, tout ça, l'idée c'est que ça soit prêt euh, mai, juin, pour que ça puisse livrer, enfin même mai en Chine, pour que ça puisse être livré au mois de juillet au backer. Et l'idée, c'est qu'on on, on, on utilise cette première vague de shipping pour euh, livrer euh, les, euh, ses, ses cœurs rouges et, euh, et ses cartes fixes, sachant que si quelqu'un ne veut prendre aucun de ces trucs-là, ni les Game 13, etc., ça sera aussi la période pour laquelle ça va shipper pour lui gratuitement. Si quelqu'un prend euh, un, un Emperor Chest ou une Game 13, du coup, on le mettra dans son paquet à ce moment-là. Donc l'idée, en gros, pour nous, c'est de d'envoyer de, ces corrections, qui sont d'ailleurs euh, des, des corrections qui qu'on qu a promis, qui vont se faire, mais qui sont pas non plus des, des, des bugs euh, euh, monstrueux qui empêchent de, de, de profiter du jeu. C'est pour ça qu'on n'a pas non plus euh, mis chez... Enfin, euh, on, on, on était en train de, de, de jeter tout ça le plus vite possible. On a eu une idée au tout début d'envoyer ça depuis la Chine. Et finalement, quand euh, on a décidé d'accélérer ce Kickstarter, finalement, ce Kickstarter euh, Element Timber Rising arrive très vite. Et l'idée de cette cet arrivée, finalement, c'était aussi de pouvoir euh, donner cette rec... enfin, ces nouveaux Game Trace le plus vite possible. En fait, euh, Alors, en euh... fait créer ces Game en dehors de cette campagne, c'était compliqué, que ce soit financièrement, que ce soit logistique. Et donc, du coup, le compromis qu'on a trouvé dans tout ça, c'était de ramener Elemental Uprising plus vite. C'est quelque chose qu'on va certainement nous payer parce qu'il y a beaucoup aussi de, de backers qui nous disent « Oh là là, mais les gars, mais attendez, là, je viens de recevoir 20, 20 kilos de jeux et vous êtes en train de me en revendre encore d'autres. » Donc, c'est un prix commercial assez fort pour nous, finalement, d'aller plus vite sur cette campagne. C'était quand même le compromis qu'on a trouvé pour pouvoir livrer euh, eh bien, c est, c est ce contenu réparatif, finalement, de cette première campagne. C'est aussi de nous dire « Ok, euh, c'est le seul vrai moyen euh, de, de, de faire ces corrections. Donc voilà, voilà pourquoi. Euh... Et donc du coup, pour finir, à la fin de la campagne, de cette campagne-là, donc en gros, ça sera euh, 15 mars, quand le pledge manager va s'ouvrir. Euh, si vous avez participé à la campagne actuelle, ben, donc, vous, vous aurez le, la possibilité de rajouter ces fameux cœur rouge, ces cartes, etc. Si les gens n'ont pas Participer, on va quand même les inviter sur ce process là en disant vous n'avez rien à payer, juste vous nous donnez votre adresse dans le pledge manager. Le fait de tout centraliser sur ce pledge manager simplifie notre logistique parce qu'en fait tout sera dans le même système et tout sera dedans. Voilà, donc c'est ah, bien sûr. Et mais, même pour les gens comme moi, mais je sais que je suis pas le seul hein, qui ont euh, let pledger euh, donc participer hors campagne Kickstarter euh, au premier chapitre, euh, arrive in time. Je vais moi aussi être du coup sollicité pour ça parce que là, si moi je back euh, la deuxième campagne. Mm -hmm. Vous allez aller rechercher les gens qui ont let-plagé sur... Alors, c'était testé en let-plage sur GameFound Ouais, c'est ça. Alors en fait, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que toi, tu as aussi tes crédits et tu pourrais utiliser des crédits sur la campagne actuelle. Donc soit tu utilises tes crédits sur la campagne actuelle et tu fais partie du truc, soit si tu ne fais pas, oui, on va te recontacter parce qu'en fait, tous les gens qui étaient dans GameFound, donc tous les gens qui ont soit backé le jeu ou en let-plage sur GameFound, euh, vont être invités à, à rejoindre le, ce, ce pledge manager pour rentrer leurs coordonnées euh, ou utiliser leurs crédits, parce qu'en fait, c'est des crédits qu'on a donnés à euh, plus de 11 000 personnes. On a donné plus de 160 000 dollars de crédits à des backers pour corriger nos erreurs et notre introspection toi. Donc, euh, euh, ce donc n'est ouais, okay. pas une petite promesse, hein, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup d'argent. Euh, et la question, c'est comment est-ce que tu utilises, comment est-ce que tu orchestres tout ça un pledge manager et une campagne, c'est la manière la plus simple et la plus, euh, et, la, et la plus ordonnée pour que tout se rende dans, dans une seule case euh, qui soit soit via la campagne soit le pledge manager de cette campagne. Voilà. Donc, tout a été entendu hein, justement sur la, le fait que la, la, ce nouveau chapitre de Kingdom Rush soit précipité aux yeux de certains en tout cas et tu as l'air de, de, de le confirmer. Euh, donc on est vraiment sur cette logique de, de compenser les erreurs du, de la campagne Kickstarter, c'est ça C'est la, la raison principale du fait que ça récitait la, si ra la raison principale c'était de Enfin, concrètement, voilà, euh, vous, vous, on est bien sympa, tu vois, à dire OK, les gars, on s'est foiré, euh, on va vous refaire des 13, Mais si, si, pour vous refaire des 13 euh, faire une campagne au mois de juillet, août, euh, avec des 13 qui vont arriver euh, janvier, février 2022, le jeu, il sera fini il y a longtemps. Donc, euh, les 13, euh, les 13 mises à jour. Super. quoi. Donc, l'idée, c'était de dire OK, on va, euh, on va accélérer cette campagne et, euh, et pour pouvoir fabriquer. là, là, et là, pendant la campagne, on est en train de travailler avec GameTrace pour, pour, pour créer tout ce contenu en fait. On est déjà en train de travailler avec eux pour démarrer ce processus de fabrication, euh, envoyer les tools et pour essayer d'aller le plus vite possible pour en renvoyer ces, euh, ces choses-là. Et d'ailleurs, c'est un des points du choix de la, de la plateforme de GameFound, c'est qu'en fait GameFound nous a offert la possibilité, parce que c'est un ancien pledge manager, de donner ses crédits dès le début de la campagne, ce qui était vraiment parfait parce qu'en fait, ça voulait dire que on pouvait utiliser cette campagne vraiment comme un, comme un, comme un lieu pour donner euh, aux anciens backers et aux ledge speler euh, une chance de, et eh bien de, de commander ce, leur remplacement pendant cette campagne sans dépenser d'argent. Hein. Euh, ah, donc tant qu'ici vraiment mon qu Ouais, tant ici, vraiment, ma, ma question suivante, il y a quand même un, beaucoup de, de, de pubs euh, à passer sur GameFound. vous avez été annoncé par GameFound, justement comme la, la prochaine grosse campagne. Il ouais. euh, y avait Stop y, y a, y a opportunité-là qui a été saisie aussi avec quoi Il y avait un, une espèce d'accord financier, quelque chose, sans parler de grand complot. Alors, hein, mais, non, non, non, non. Ils vous ont quand même mis en fait, sur le je, devant de la scène. Non, mais je peux te raconter l'histoire, en fait, je connais très bien Martin, en fait, euh, donc le PDG mm -hmm. de Wake Ça fait En fait, on était l'un des tout premiers utilisateurs de GameFound il y a deux ans. Euh, la première campagne qu'on était fait avec eux, c'était euh, Chronicles of Crime, qu'on a fait avec eux. Et il y a déjà deux ans, en fait, il m'a dit, voilà, j'ai ce doux rêve euh, de monter une plateforme alternative. Euh, euh, mais bon, pour le moment, je fais un pledge manager, est-ce que tu veux venir avec nous Je t'écoute avec plaisir. On cherchait une plateforme. Euh, et euh, il, y a, il y a six mois de ça, il m'a recontacté en disant, voilà, les choses commencent à se préciser, est-ce que ça te de venir dans Gameplay Je lui ai dit, écoute, Martin, tu vas en premier, tu nous montres que ça fonctionne, et puis si ça fonctionne, alors on peut en parler. Euh, non, on vieille vu avec et, KSS que ça a fonctionné, ouais. Et voilà, bon, ils ont, ils ont fait 28 000 backers, 5 millions de dollars, donc je pense qu'il a largement fait la démonstration qu'il a montré une plateforme qui, qui fonctionne, au moins pour lui. Euh, ouais. Et quand il m'a recontacté, il me dit « Vincent, écoute, voilà, je, probablement, je n'ai pas encore ouvert la plateforme à… à » ben, On ne peut pas juste venir et dire « je veux faire partie de Gamepad, je cherche des sociétés avec qui j'ai confiance, que je sais qu'ils vont vraiment livrer le jeu, que des, des sociétés… Euh, » voilà, et j'aimerais faire ça avec vous. Qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment ?» Et c'est et, et là qu'on s'est dit, euh, euh, dit, il y a peut-être une opportunité justement de ramener Elemental Pricing plus tôt. Parce que justement, on s'est dit, il y a peut-être une portée par rapport à un système de crédit. Il faut savoir que nous, on paye 5% comme sur Kickstarter. Donc, il n'y a, a pas de différence financière sur ce, sur ce truc-là. Ça marche comme un Kickstarter. On paye nos 3% de... de de, de plateforme de paiement, euh, ils utilisent pas Stripe, ils utilisent euh, ADIM, ADIM, je ne connaissais pas. Bon, voilà. Donc au, au final, on a, on, on a les mêmes prêts. Ce n'est pas une plateforme sur laquelle on va faire euh, des économies euh, parce qu'il me l'a fait gratuitement, etc. Par contre, c'est vrai que, euh, ben, évidemment, il me dit Vincent, par contre, si tu viens, je vais, je vais tout faire pour essayer que, ça, que je puisse faire, à, à, à, moi, à l'échelle de la société. Euh, on va te mettre une grosse promotion, on va voilà. Donc, il a, évidemment, il a, il a mis de lui, évidemment, il me dit, je ne vais pas te laisser tout seul à être le premier. Donc, il y avait, je pense qu'il y avait. Euh, et puis, moi, j'avais, j'avais envie d'essayer. Je, je suis un énorme admirateur de de, de Marchin et de ce qu'il a créé de, de Wakeham Dreams. Euh, et puis voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui alignées entre cette histoire de pouvoir en, justement faire ses crédits pendant la campagne, le fait qu'il voulait. Euh, une campagne tout de suite et que nous on avait, on s'est dit c'est peut-être le moment idéal pour lancer Kingdom Rush Elemental Home Rising. Ah, est-ce que c'était une bonne idée ou pas une bonne idée Bah ben, écoute, on en parlera à la fin de cette campagne. Euh, évidemment elle est un peu dure à lire pour nous cette campagne parce que c'est évident qu'elle est trop tôt sur, pour beaucoup de gens, tu vois. Mais euh, ce qu'on comprend. Mais euh, donc voilà. Mais en tout cas, moi, aucun regret. Euh, une dernière chose, c'est que du coup, on est en train d'apprendre beaucoup de choses à travailler avec ces gens parce que du coup, ils nous ouvrent un petit peu la manière dont ils travaillent. Euh, et via leur soutien euh, pour, sur, le, sur la réussite de la, de la société, donc, euh, de, de la campagne. Pardon, donc, euh, c'est hyper intéressant, hyper formateur. Voilà. En deux mots, vraiment juste en deux mots, ça se passait bien sur Kickstarter Il n'y a pas de, de grève particulier qui a fait que c'était plus l'opportunité de l'autre côté Non, voilà, ouais, c'est vraiment, il n'y a pas... Tu sais, Kickstarter, c'est vraiment une plateforme complètement euh, neutre. Enfin, il n'y a pas de... Euh, nous, en tout cas, y a, on n'a on a, on jamais, jamais eu d'histoire de, de guerre, d'influence ou quoi que ce soit. Il n'y a vraiment aucun problème avec eux. Euh, et euh, donc, non, c'était pas du tout parce qu'on n'aimait pas Kickstarter jusqu'ici. Euh, alors, c'était d'ailleurs une plateforme qu'on a utilisée de moins en moins. Hein. En 2020, on n'a fait qu'une seule campagne. Euh, on a fait deux campagnes en 2019 parce qu'en fait, c'est vrai qu'on veut utiliser Kickstarter uniquement sur des projets vraiment épiques, sur des choses sur lesquelles on a vraiment besoin. Sur, sur des choses sur lesquelles il y a vraiment des gros, gros développements et où on a besoin de, de, de ce financement avant l'heure pour, pour que ces jeux puissent voir le cours. Et c'était le cas de Kingdom Rush. Hein, un truc complètement phénoménal à, à mettre en place. Euh, et donc voilà. Donc du coup, on l'utilise pas souvent. Donc c'était pas vraiment une histoire de. Et puis le dernier tour, on avait fait plus d'un million de dollars sur Chronicles of Crime. La campagne s'était très bien passée. Donc c'était pas. Il n'y a pas de. Pas de drame. Le nouvel insert. Ouais. Euh, la nouvelle boîte du coup ouais, ouais. Euh, Alors quelques petites questions là-dessus euh, c'est promis jurés on peut tout mettre dedans Tout le contenu attention de la première euh, La première campagne j'entends C'est bien ça Tout sauf les, euh, les tours 3D Les tours bien sûr d'accord ouais. Et tu me dis que c'est de la Wave 1 la première La, la vague 1 voilà, est... euh, Mais est-ce que ça veut pas dire du coup que euh, si on cherche la petite bête Que l'argent que tu vas donner aux gens, les crédits que tu donnes, sinon ça paye les frais de port Parce qu'en deux vagues ça reste plus cher en, en shipping non non non ça ça a rien à voir avec les frais de port. Enfin concrètement nous on vous offre la fabrication et la conception de ces trucs-là. On a toujours dit par contre qu'on peut pas se permettre de payer les frais de port pour 11 000 backers. Enfin c'est juste on mmh. durait la société. Voilà. Donc du coup mmh. on est on est aussi bien conscient que cette réparation euh, elle n'est pas pour tout le monde. Il faut que les gens euh, veuillent veulent la prendre euh, et que évidemment du coup si vous voulez la voulez avant l'heure. Euh, alors parce qu'en fait il y a aussi une logique dans cette logique là c'était de dire que on ne s'attendait pas à ce que les gens de la première campagne battent la deuxième, d'accord Donc, tu peux très bien te dire que tu n'as pas besoin de backer Kingdom Hush et Elemental Uprising et que tu n'as que qu'un frais de port et que tu n'as pas besoin d'attendre ce truc-là en mars 2022 pour recevoir ton truc. Donc, on voulait mettre un système en place, encore une fois, pour les gens qui n'étaient pas intéressés par Elemental Uprising, de payer le strict minimum pour avoir leur, euh, leur truc le plus vite possible. On voilà, peux rappeler quand même que la, la, la nouvelle campagne est un franc succès euh, euh, qui ne se dément pas dans, dans les derniers jours Alors il y a quand même une autre critique qui s'est un petit peu cristallisée et que j'ai pu partager euh, qui était la difficulté du jeu Alors de mon expérience, mais je pense que c'est partagé par beaucoup il y a le premier scénario que je trouve vraiment bêtement difficile il y avait le septième, il y a le dernier de la boîte de base aussi qui est assez raide ouais. Est-ce que, alors plusieurs choses euh, Première, est-ce qu'on ne se trompe pas de cible euh, quand on propose d'adapter un jeu qui est euh, tout public et en plus cartoon et euh, sur lequel des gens expérimentés vont se casser les dents. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une dichotomie, un, un, un problème de thème, peut-être Est-ce qu'il n'est pas je... mal vendu, dans ce sens-là C'est vrai que ça a été longuement débattu en interne, euh, ces problèmes de... Parce que c'est très visible finalement. Tu as autant des gens qui nous disent « ah euh, oh là c'était trop facile, votre jeu !» Et t'as as des gens qui nous disent euh, « C'était vraiment trop dur, en fait. Euh, » En fait, ce qui est difficile... Alors, c'est des choses qu'on... Qu sont adressés évidemment sur Kingdom Rush et le mental World Pricing qui du coup sera un jeu sur 12, euh, sur 12 missions pas 10 avec euh, avec deux les deux premières missions beaucoup plus douces par rapport à ce qu'on a pu faire sur la première mission de Elemental World qui a été pour des, pour des gens qui s'attendaient pas à ça finalement un puzzle très complexe très vite très dur euh, et euh, et finalement ça a été un choix fait par l'équipe de développement qui était qui après coup était pas forcément partagé par le reste de la société. Mais après, maintenant, tu dois faire confiance à ton équipe. Et c'est les choix qu'ils ont pris. Euh, je, mais ils il, il voient bien qu'après coup, ce n'était euh, pas forcément la meilleure idée non plus. Donc, il y a, il y a, une, il y a une vraie... Je, enfin, c'est délicat, hein, l'équilibrage d'un jeu coopératif, et, spécial, et spécifiquement par rapport à, à, à, à la, à, euh, au, au puzzle spatial qu'il est. Et, et en fait, tu, le, le fait de, de, de, de comprendre quel était l'enjeu des, de, de, des designers et la manière d'aborder abord, et de gagner ce scénario est vraiment euh, euh, pas évident à saisir immédiatement dès sa première mission. On, a, on est en train de finir là un scénario tutoriel pour, euh, euh, pour Kinomash Kiftin Time. Donc pour le premier, on a travaillé okay. en fait, avec euh, avec un monsieur qui est justement a bossé sur une des campagnes que tu... Euh, d'ailleurs une vidéo qui était vachement bien, euh, Unless Winter, donc c'est quelqu'un qui a bossé sur Unless Winter, qui nous a créé en fait un tutoriel, pas à pas, pour apprendre, pour, pour, pour, euh, pour enseigner euh, aux nouveaux joueurs comment appréhender les choix de Rift in Time, une espèce de mission 0 tutoriel qui permet ouais, d'arriver sur cette mission 1 Bien mieux équipé que ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus aussi. Euh, et euh, mais oui, évidemment, c'était c'était un. un je, et je pense que d'ailleurs le jeu a, a beaucoup péché sur cette variance euh, d'appréhension de la difficulté. Des gens qui l'ont ont tout de suite capté le jeu contre ceux qui euh, qui euh, et c'est n'est pas parce que ces gens qui ont pas capté tout de suite euh, sont de mauvais joueurs. Au contraire, c'est pour être très bien de même un, un mmh. joueur très expert. Et se prendre un mur face à ça, c'est clairement un échec de notre part là-dessus. De ne pas avoir eu euh, une, un meilleur onboarding, je ne sais pas comment on dit en français, une, me, une meilleure euh, mise en bouche du jeu. Et, et, un ouais, et, premier et contact sa aussi, ouais, ouais. Ouais, parce que du coup, moi j'avais euh, l'impression, bon, on ne va pas passer l'après-midi la, dessus, hein, mais que cette nouvelle campagne, il y avait quand même plus d'éléments qu'elle est contre le joueur que d'éléments qu'elle pour aider le joueur. Il y a, nou il y a des, nouveaux, des nouvelles embûches sur le chemin, il y a des systèmes de boucliers et tout. Et malgré ça, je pense que ouais, le vrai problème, c'était peut-être le premier contact avec le premier scénario dans euh, Rifting Time qui en plus interdit les, les pouvoirs de héros et qui le euh, tout vraiment euh, raide. Donc ça, tu c'est promis, là on ouais. peut vraiment démarrer en douceur, ouais, on peut... Ouais. Euh... Ouais. D'accord. il y, y a aussi... Il euh, y a eu... Enfin, eu, euh, 100%. Enfin, il y a eu de longues conversations avec les designers euh, sur ce problème-là, parce qu'évidemment, on, on lit les forums comme tout le monde. Enfin, on, on est là, on voit bien euh, quelques hmm. joueurs... Euh, donc évidemment, si on remet, euh, si on remet les pieds euh, sur si, la table et qu'on qu y retourne, on va changer des choses. Euh, et, euh, et donc, ouais, donc ça, évidemment, c'est les choses qui vont être adressées. Ils ont compris avec euh, les tests à l'échelle. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on a fait beaucoup de bêta tests. Hein. On, avait un gros, un, on avait un gros vignet de bêta testeurs. Et il y a des problèmes qui sont remontés seulement une fois sortis, qui n'étaient jamais sortis pendant le bêta test, notamment à quatre joueurs. Où ce premier niveau à quatre joueurs euh, était très, très, très dur. En gros, il demandait presque un perfect pour le réussir. Enfin, il demandait vraiment d'avoir une, une de connaître le jeu sur le bout des doigts pour y arriver finalement à quatre joueurs. Donc, une source de frustration terrible, terrible si on y joue pour la première fois à quatre joueurs. Euh, tout à donc, fait, ouais. euh, ce qui était moins le cas à deux ou à trois. Euh, et donc, tout ça, ça a été des choses évidemment analysées, discutées. Et qui seront évidemment bien mieux adressés sur euh, Elemental Rising. Il y a des, en termes de mécanique ou de règles, il y a des grosses choses qu'on vous ou que c'est essentiellement du contenu. À part les, ouais, il y a pas de. Non non, c'est le, c'est le même jeu. Alors évidemment, on retire les portails, donc euh, ça change, ça change pas mal de choses. Il y a aussi, euh, il y a plein de petits points qui sont clarifiés. Donc euh, un, un des gros points. Euh... C'est qu'en fait, les gens ne trouvaient pas le, le, le but du jeu de chaque mission parce que c'était pas fait. très bien mis en place. Donc là, cette fois-ci, il y a carrément une carte qu'on met à la sortie. Donc là, c'est marqué noir sur blanc. Donc il, y a carrément, donc il y a du matériel supplémentaire qui clarifie la mission 1. C'est marqué, il faut... Euh... Parce en fait, du coup, comme il n'y a plus les portails en plus et que c'était quasiment que des destructions de portails pour gagner, là, il y a une variété d'objectifs qui est vraiment euh, beaucoup plus large. Euh, et qui fait que. Et, et, qui, et du coup, clarifié encore une fois, parce que du coup, ben, on, en refait, on en refait plus, donc du coup, on le fera mieux, euh, avec une carte qui est qui dit noir sur blanc, à la sortie, juste en face de, ce, de, de, de son petit euh, token de sortie, qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner Mais c'est marrant quand même, parce que cette histoire de difficulté, parce que quand tu remontes sur la, le draft de, des règles de in Time, qui se trouve encore hein, sur le, la page Kickstarter, ouais. on voit par exemple que les héros sont autorisés à aller les portails en prenant des dégâts sont autorisés à utiliser leur pouvoir sur les portails et sur la version finale du jeu ils n'ont plus le droit donc on dirait quand même que pendant les dernières phases de développement vous avez serré la vis encore plus pour rendre le jeu vraiment Alors, difficile c'est vrai que c'est là c'est la partie là où j'aimerais que mon directeur créatif soit là pour t'en parler parce qu'en fait moi je sais pas participé à, à, à, au développement du jeu tu vois en tant que pdg je, je, je, peux, je supervise ton, mais malheureusement je peux pas te raconter l'histoire de, de ce serrage de vis euh, et euh, et peut-être c'est une vidéo en anglais à faire avec Philippe euh, qui te raconterait tout ça avec beaucoup de passion parce qu'évidemment vous imaginez bien que de, lui il y a passé deux ans de sa vie sur ces, sur ces problématiques-là euh, et en fait c'est souvent des choses qui ressortent de, de, de bêta test, tu vois quand tu as dix groupes qui jouent au premier niveau et qui te disent que c'était trop facile, euh, bon bah tu te dis ok comment est-ce qu'on va resserrer ça, Enfin d'ailleurs ça n'a peut-être rien à voir avec le niveau 1 toi. Je, euh, mais qui, de manière générale, disaient Ah là, le jeu était vraiment trop facile pour nous, trop, trop facile. Ah oui, et genre, enfin euh, euh, bref. Ouais. Donc malheureusement, sur ces points-là de, de détails, je ne sais pas te répondre. Et j'avais dit que j'aurais des réponses à tout, mais là, celui-là, il faudra <rire> inviter Philippe pour qu'il nous raconte son histoire. Pas bah, cette fois, ok. Bon, on va être obligé de s'éloigner un petit peu de Kingdom Rush, sinon ça va faire une vidéo euh, uniquement dédiée à Kingdom Rush et je pense qu'il y a des gens qui sont déçus. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu vois ta boîte comme une... Une boîte à licence, c'est-à-dire, on voit Chronicle of Crime, si tu, tu continues à l'exploiter et les gens en sont ravis. Est-ce que pour, par exemple, Destiny, si tu verrais le même destin <rire> euh, C'est-à-dire, éventuellement, capitaliser le dessus et, et aller plus loin. Euh, Kingdom Hearts, on voit, donc, deuxième campagne également. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux prolonger, ça, donner une longue vie à, à, à tes licences Alors, euh, on veut donner une longue vie à des jeux qui, euh, qui ont trouvé leur public. Donc, euh, c'est difficile de savoir avant l'heure si un jeu va devenir euh, une ligne qu'on va vouloir euh, relancer, tu vois. Euh, et il euh, y a malgré tous les problèmes dont on vient de parler, dont tu as voulu vraiment tout, là, tout sortir, tout qu'on parle, je suis ravi d'adresser tous ces points, tu vois. Je pense euh, que c'est une bonne chose, Il y a chose, ouais. suffisamment de retours positifs, finalement, sur son contenu, sur le jeu, euh, euh, pour qu'on décide de faire une nouvelle campagne et d'y aller. Il euh, euh, y a eu euh, Chronicles of Crime, c'est un jeu qu'on a vendu à plus de 300 000 exemplaires dans le monde, dans 25 langues. Donc c'était pareil, ça sera une ligne qui va être là, qui est là pour rester. Destiny's, euh, alors Destiny's, euh, j'ai hâte, hâte, de voir ce qui va se passer. C'est un ovni total. C'est, c'est aussi, c'est un jeu difficile à développer. Encore une fois, enfin toi, c'est encore une fois, euh, toi, on a sorti 18 jeux l'année dernière euh, et, et avec aucun qui était des Kickstarter, euh, mis à part le chroniqueur. Donc pour que Destiny soit un, soit un Kickstarter, c'est que a, c'était un objet très très difficile, très très long à développer. Euh, et j'ai hâte qu'il tombe dans les mains des joueurs pour que vous compreniez le, le, le, euh, la folie <rire> ludique qui est derrière ce contenu. En, en gros, juste pour te raconter pourquoi ce, le, ce jeu est, est, est tellement compliqué. Donc du coup, on n'ira pas s'il n'y a pas un franc succès sur ce jeu parce que c'est aussi un jeu qui a été fait... Euh, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tellement de travail, beaucoup plus que ce qu'on a levé pendant ce Kickstarter. Enfin, c'est un jeu dans lequel on, on est dans le négatif en termes de, de coûts de développement, même avec un Kickstarter. Euh, concrètement, c'est un jeu qui joue de base à trois joueurs. Il peut, il peut jouer jusqu'à quatre en équipe. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est un jeu compétitif narratif. Personne n'a fait ça. C'est un peu fou parce qu'en fait, le narratif a tendance à être coopératif ou quand il est euh, ou contre le compétitif et narratif, c'est juste des petits bribes, de petits textes, une petite décision, une petite sortie, une ressource, voilà, Niren Farf fait ça très bien, mais ça reste, le narratif est vraiment juste une petite couche par-dessus, histoire de mettre un peu de thématique, mais au final, ça reste soit un, un placement d'ouvriers, soit un, etc. Ici, c'est vraiment un jeu 80% narratif, compétitif. Et les problèmes pour faire un jeu compétitif et narratif, eh c'est comment est-ce que moi, je reste engagé quand c'est plus mon tour euh, et donc, du coup, euh, et, et surtout d'assurer que le tour de quelqu'un d'autre ne dure pas 15 minutes et que le tour en question m'intéresse moi pour, euh, pour mon propre puzzle, alors que c'est que des histoires. Et donc, chaque, chaque, chaque personne a un, un but secret pour gagner la partie. Euh, et la complexité, c'est qu'il y ait suffisamment d'entrecroisements, alors que ces objectifs sont complètement différents. Hein. Euh, moi, je peux être une, je, mon but, c'était peut euh, de d'aller prendre trois de ça, deux de ça, de rencontrer un mec, transformer un truc, euh, faire un don de sang et puis de faire une incantation du loup-garou pour gagner. Alors que l'autre, ça va être chemin de tuer le loup-garou, donc il doit récupérer des villageois, les, les convaincre, faire des trucs. Y a, on a chacun une espèce de mission secrète et c'est vraiment une espèce de, de sandbox, euh, un bac à sable euh, ludique total mais où oui, il doit y avoir suffisamment d'entrecroisement pour que quand il arrive quelque part, je veux savoir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce qu'il y a peut-être que quelque chose. Lui, il ne se rend pas compte que ça va m'aider, parce que lui, il dit, Ah, ben ça, ça ne m'aide pas trop. Je... Et voilà, donc du coup, euh... d'où cette difficulté. Puis il y a aussi, ça a été un jeu intéressant, parce que c'est un jeu sur lequel on a fait plus de 500 playtests. Tu ne vas pas se rendre compte, 500 playtests. C'était complètement euh, fou comme pari, et du coup, la sortie de ces premiers playtests, on, euh, alors, enfin, le jeu était déjà très encensé pendant sa sortie au Kickstarter sur la première version, mais il a été encore plus itéré après, euh, où on apportait encore plus de pointeurs et de, euh, y, pour certains joueurs y, y, y pouvait, on pouvait être un petit peu perdu dans ce bac à sable finalement euh, et on a apporté encore plus de pointeurs sur, sur les prochaines étapes à faire. Donc, ouais. Donc du coup c'est pour nous, c'est un peu le, le fleuron de, de ce qui est le jeu hybride aujourd'hui Enfin, on, a, enfin voilà, on, est, on en est très très fiers maintenant ça reste aussi un OVNI comment est-ce qu'il sera appréhendé euh, bah écoute maintenant il faudra que je t'envoie une boîte pour que tu me dises mais, euh... il n'y a plus qu'à c'est ça ouais t'as un regard d'ailleurs sur euh, un jeu comme Sea of Legends qui a été proposé après votre jeu et qui a priori propose donc du, euh, du compétitif narratif mais avec une, des histoires générées procéduralement euh, via une application ça te parle, t'as entendu parler Alors, du projet je ou pas <rire> je l'ai baqué évidemment t'imagines bien euh, mais je n'ai pas reçu, donc bah, écoute, curieux de voir ce qui se passe. Alors, il faut savoir que nous, ce n'est pas automatiquement généré, parce qu'en fait, c'est vraiment euh, un peu à la Chronicles of Prime. Hein, ce n'est pas des, des trucs un peu génériques, c'est vraiment des scénarios très, très, très complexes, écrits avec un dénouement spécifique, avec d'ailleurs plusieurs sorties spécifiques. Donc, il faut que, tu, faut que vous sachiez qu'on a quatre écrivains à plein temps chez, chez Lucky Dog. Donc, on est vraiment dédié à l'écriture d'histoire. <coughs> On n'est pas là pour générer des espèces... Et, et toi, la manière dont tu le parles, ça ressemble un petit peu à ce qu'est euh, euh, Nirenfar, finalement, d'accord Et ouais. des éditeurs aussi, tu vois. Donc, Nirenfar, mmh. c'est tu sais, de la gestion de ressources, euh, c'est du, du jeu expert, avec des petites phases narratives qui donnent un petit peu de thématique pour faire comme ça. Euh, c'est un petit peu ce qui se passe dans un euh, Planck Legacy, tu vois, donc c'est du jeu. Avec, avec un petit peu d'histoire à droite à gauche. J'ai l'impression que si of Legends, avec leur truc généré automatiquement, ont un petit peu de ça. Euh, mais moi, quand j'entends généré automatiquement, ça veut dire qu'on n'est pas dans, dans du vrai scénario, on n'est pas dans l'intrigue, on n'est pas, pas, pas, pas dans des fils rouges, on n'est pas dans des. Voilà. Non, alors que nous, Destiny, chaque scénario, c'est euh, plus de 35 000 mots. Donc, toi, c'est ouais. euh, monstrueux en termes d'écriture et de. Euh, voilà. Alors dernière petite question un peu facétieuse et après, euh, après j'arrête de t'embêter euh, <rire> avec les questions facétieuses <rire> euh, Alors pour le coup c'est la, la, la question d'un membre de la communauté c'est même pas la mienne mais vrai. elle m'intéresse quand même euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'à euh, partir du moment où on commence à employer des QR codes des smartphones on n'est plus dans le jeu de société et euh, question subsidiaire est-ce que vous avez autre chose dans, dans votre manche pour la suite ou est-ce que vous n'êtes pas forcément à la recherche perpétuelle de la nouveauté ou de l'ovni euh, comme tu disais tout à l'heure Écoute c'est des super questions, merci de me poser vraiment euh, alors, Avec plaisir. tu sais, je vais, je, vais te, je vais commencer par te raconter une histoire, c'est qu'en fait, euh, avant de monter Lucky Duck, moi, j'ai monté deux autres sociétés de jeux vidéo. Donc, toi, je, monte du, je viens du monde euh, numérique et j'avais justement investi dans une société. J'ai quelques réussites, on va dire, j'ai un petit peu tout de côté à titre personnel. Et j'avais investi dans une société qui, justement, de, de, qui faisait des jeux hybrides, euh, des, jeux, des jeux de société hybrides, mais bien avant que je me lance dans le jeu de société, tu vois. Je trouve ça génial, moi, en tant qu'entrepreneur qu numérique, de faire des trucs physiques. Et, euh, et malheureusement, les gars, ils, la boîte a fermé au bout de 6 mois. J'ai perdu tout mon investissement. Et c'était un investissement hyper intéressant parce qu'il euh, m'a tout de suite montré du doigt « Oulala, euh, hybride, c'est pas gagner. Et euh, février 2017, il y a David Sicuel qui me chasse partout dans Cannes. On me disait, Vincent, Vincent, Vincent, je veux absolument te montrer un prototype hybride. Je fais, ah, le hybride, j'ai une histoire, j'ai une histoire vraiment négative sur le hybride. J'y crois pas trop ton truc, j'ai pas le temps. Et puis évidemment, il, il me coince dans un coin. Euh, après un dîner, il me dit vas allez, allez, OK, allez, on y regarde. Et j'essaie son jeu. Au bout d'une minutes, je fais mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et euh, David a réussi à, à mettre, à, vraiment à utiliser l'hybride de manière complètement exceptionnelle. Et donc, du coup, okay. euh, il me dé... En 10 minutes, il arrive à complètement casser le mythe que j'ai de jamais refaire un jeu hybride. En bout de 10 minutes, je suis là, oh, j'ai envie de le faire. Comment on signe quand même pas mal, j'ai d'autres sociétés qui sont intéressées que ça. Et euh, donc, un premier élément de réponse, c'est que je suis d'accord avec cette personne. L'hybride, c'est compliqué. Parce qu'en fait, en tant que joueur de société, on a tendance à venir vers le jeu de société euh, pour se détacher de ça. Parce qu'on n'en a pas envie de ça. Parce qu'en fait, euh, même si c'est un outil de communication fort, c'est un outil... Un, un outil de, de déstualisation de, de, qui amène à plein de choses négatives. Donc, le, pour moi, cette espèce d'âge d'or du jeu société, c'est aussi un effet, un effet de bord de cette hyper communication et de, de ça. Donc, évidemment, quand tu dis que tu dois amener ce device, wow, tu as beaucoup de gens qui sont... Donc, du coup, et qu'est-ce que... est vraiment, David, avec euh, son idée sur Chronicles of Smith, est intéressant. Parce que pourquoi Le device ici, ce n'est pas un jeu vidéo. Ce n'est qu'une numérisation d'un livre. C'est vraiment une numérisation d'un texte que tu dois lire. Il n'est même pas lu pour toi. Ce n'est pas un jeu vidéo où tu cliques sur des boutons, tu dois faire des trucs. Non, non, c'est ça. Et par contre, l'outil du fait qu'en tant qu'écrivain, en tant que game designer, de pouvoir numériser ce texte est incroyable ce qu'il offre. Parce qu'en fait, il permet d'offrir aux game designer des choses qu'on ne pourrait jamais faire avec du papier. Un exemple tout bête, dans Chronicles of Crime, tu reçois un coup de fil. C'est assez étonnant après première fois que ça arrive c'est qu'en fait, on est tous en train de discuter, machin, machin, et d'un seul coup, ah, le téléphone sonne, tu vois, <rire> qu'est-ce qui se passe Et là, c'est l'agent qui te dit, ah, mais vous avez fait un, un travail euh, dégueulasse, machin, on a trouvé des seringues, rendez-vous, machin. Que, ce, et, et donc, le jeu revient vers toi, d'un seul coup, via ça. Euh, et ce, ce, que, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, souvent, quand il y a ce téléphone qui sonne, c'est qu'en fait, c'est pour nous une manière de, de faire revenir les gens qu'on a perdus. Typiquement, on se dit, si au bout de deux heures, les gens n'ont pas trouvé cet objet, cette là ils vont tourner en rond de la même manière que ce qu'on a sur un Sherlock Holmes Consultive Détective ou parfois pendant une heure et demie, on, a, on est complètement bloqué. Et donc, du coup, euh, l'aspect numérique permet de faire ça. Il permet aussi d'avoir des choix permanents. Il permet d'avoir tellement de choses euh, fortes. Voilà. Et donc, du coup, pour finir, c'est une réponse un peu longue parce que j'aimerais la développer pour expliquer euh, que ça. C'est qu'en fait, euh, le jeu hybride, c'est compliqué. Et euh, nous, on va, mis à part l'hybride narratif, bon, vous n'allez pas avoir beaucoup de choses d'hybride de chez notre part. On croit très très très fort à l'apport de l'application quand il s'agit du narratif. En dehors de ça, le scope, c'est dangereux. Et Il y en a quelques-uns qui l'ont réussi, notamment Florian avec euh, c'était quoi C'était euh, le, le jeu où tu es, es, es, es un serveur, euh, je ne me souviens plus de, du nom de ce jeu de société. Euh, et tu en as un autre aussi qui est sorti en France récemment, qui s'appelle Soviet Kitchen. Et il faut que tu saches que donc nous, on est vraiment, on a dédié notre studio en interne, mise à parking dans qui est presque une exception, quasiment tout le reste qui va arriver de notre part, donc Chronicles of Prime Destiny's et beaucoup de choses qui vont arriver en 2021, sont vraiment dédiées au narratif hybride. Euh, donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup de choses que je ne peux pas encore vous partager parce qu'elles ne sont pas annoncées, elles sont encore en train d'être développées. Euh, qui, beaucoup d'ailleurs qui, qui ne seront pas passés par Kickstarter parce que ce sont des développements qu'on on va pouvoir financer tout seul euh, et euh, qui sont dédiés à l'hybride narratif. Donc voilà, j'y n'est pas, très pas bien. forcément une course à, euh, à la technologie de plus. On voit maintenant, il y a même des jeux qui fonctionnent en Bluetooth, etc. Ce n'est pas, euh, pas la recherche de la nouveauté, c'est plus parce que ça, ça te paraît utile et essentiel dans un certain type de jeu. Exactement. Alors pour le coup, et pour très le bien. coup, pour que ça fonctionne, il y a encore d'autres règles. Euh, un seul device, pas de réseau, pas de, pas de truc spécial. Ouais, en fait, il faut vraiment que l'outil s'efface complètement, que ce soit un téléphone ou quelque chose. pas n'as pas besoin de setup technique, il ne faut pas besoin que tu aies un, un appareil téléphonique particulier. Euh, donc, euh, ça doit être complètement un donneur. Et, et l'aspect QR, si tu as joué à Chronicles of Prime ou à Destiny's, mm -hmm. ou même d'ailleurs euh, beaucoup de gens qui ont pas joué encore Disney à 1400, pas encore. Euh, beaucoup de gens qui ont joué à Micasson disent, Ah oh, là, des QR codes sur un jeu médiéval. Mais en fait, quand tu joues au jeu, tu ne vois plus le QR code. En fait, c'est vraiment juste... Une manière d'avoir cette communication, euh, communication euh, entre l'aspect la, la, physique et, et, et, et numérique, mais tu ne le vois plus finalement. C'est parce que c'est tellement rapide, ça flash, boum, boum, boum, ouais. ça te donne du texte. Et tu es tout le temps en train de lire, tu n'es pas en train de penser de toi de alors Vincent, je te propose maintenant euh, de jouer, de prendre la casquette du service après-vente. Donc j'ai euh, une poignée de questions que j'ai sélectionnées parmi les nombreuses. Euh, le but c'est de répondre le, autant que possible juste par oui ou par non ou par des phrases très courtes okay. et que je te bombarde de questions. Euh, voilà. Alors la plupart ça va concerner des VF, en tout cas pour le début. Alors j'imagine que tu n'as pas toutes les réponses. Euh, Vincent, est-ce qu'il est prévu ou envisagé une VF de Sleeping Gods Allez je vous le dis, oui alors là, là tu vas faire des heureux. Je peux c dire c que c'est une vraie nouvelle, une vraie nouvelle je vais Les gens, <rire> les gens sont pendus à, à tes lèvres. <rire> ok, <oui. rire> euh, une veuve de Dune Imperium. Ça a été annoncé, c'est fait. On vient juste d'ailleurs de recevoir aujourd'hui le sample français. Euh, tiens ben d'ailleurs, euh, là ça c'est la c'est VO, mais enfin il est il est génial, il est trop trop bien et il arrive euh, il arrive euh, fin mai début juin. Voilà. Fantastique. Euh, une veuve de Dice Throne Adventures. On va d'abord faire la saison 1, parce qu'on ne peut pas tout faire d'Ice c'est beaucoup de choses. On vient d'annoncer qu'on mmh. fait la saison 1. Euh, ça sera une campagne qui démarre le 9 mars, avec, on espère, donc, euh, euh, il démarre les impressions euh, mi-avril. Euh, on espère que le jeu soit prêt en septembre. Euh, et si cette première saison se passe bien, que les Français en veulent, alors il y aura certainement saison 2 et Adventure qui arrivera en 2022, euh, ou fin 2021 pour, un, pour une campagne de précommande, mais pour le moment, c'est saison 1. Ok. Plutôt des bonnes réponses pour l'instant. Une dernière VF, Empire of the Void 2 Pour le moment, non. Désolé. Une mauvaise réponse. <rire> Après Mint, est-ce que tu aurais l'envie de localiser d'autres jeux à moins de 15 euros ou est-ce que ça reste une niche et n'iras pas plus loin Non, non, non. En fait, euh, des, des jeux à moins de 15 euros, c'est des choses qu'on regarde. Euh, j'ai pas envie de, te, de, de tout vous dire, mais j'ai un carton plein de jeux à moins de 15 euros à côté de moi. Donc, euh, ça reste aussi. Euh, on a fait... Euh, on, on, fait, on, fait, euh, on fait autant des jeux à 50-60 euros mais on, je trouve du chemin on en a trop fait donc on aimerait bien faire des jeux moins chers aussi pour avoir euh, une gamme euh, qui respire un petit peu dans, dans, le, dans le spectre de prix de... Voilà. Une question, tiens, on revient sur Kingdom Rush euh, ceux qui auraient pris des, des pledge groupés, des commandes de groupe via par exemple des, euh, des vendeurs en boutique, oui. est-ce qu'ils vont quand même bénéficier du, bah, du fameux SAV justement de Kingdom Rush avec les, les corrections Absolument, alors on a on a, euh, bien avant la campagne, on a contacté tout, il n'y en a pas beaucoup, hein, il n'y a que 70 des boutiques qui ont baqué des Kickstarter avec nous, avec l'instruction de euh, contacter leurs acheteurs et euh, de nous dire d'ici la fin de la campagne si leurs acheteurs voulaient euh, un Deluxe Upgrade ou s'ils voulaient investir 15$ de plus pour un, euh, pour un Emperor Chest. Donc voilà, ça, ça, pour ce coup-là, c'était important qu'on passe par eux et qu'on ne passe pas directement avec ces gens parce qu'on ne sait pas à qui a été vendu quoi. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, c'est important que vous contactiez votre, votre boutique. Si votre boutique, si vraiment, passer, ouais. pour je ne sais quelle raison, on décide de ne pas participer, alors on fera euh, du cas par cas et on, on trouvera des solutions entre nous. Mais pour le moment, l'idée, le, le, le, le, euh, c'est de passer par alors, je pense que j'ai la réponse, du coup, avec tout ce que tu m'as dit maintenant. Est-ce que tu serais ouvert à l'idée de renvoyer la balle C'est-à-dire à, -dire à la... ce que certains de tes jeux, de tes licences, soient exploités en jeux vidéo alors, Ça t'intéresse Ça t'intrigue Alors, on a eu un... un, un le, le gros de, du début de l'histoire de la société était basé sur l'idée d'aller prendre des jeux, de soci... des jeux vidéo et en faire des jeux de société. Et donc, malheureusement, à cause de la nature de, de mon contenu, je ne peux pas faire des jeux vidéo, je ne peux pas faire un Kingdom Rush Rift in Time numérique mmh. parce que du coup, bah les Bien mecs sûr. de... <rire> Voilà, Et, et euh, comme le gros du reste de ce qu'on fait, c'est du hybride euh, narratif qui utilise l'application, difficile de le numériser également euh, en tant que jeu de société pur. Donc malheureusement, même si du coup c'est notre cœur de métier de savoir faire des applications, on n'a pas trouvé de, de jeu sur lequel on puisse à, à faire une transition parce que, après, le, le gros du jeu classique, ça reste des jeux. Euh, euh, ça reste des traductions en fait, des, des, des jeux importés en fait, et donc là, là-dessus, pareil, aura... ce n'est pas nos jeux, donc on a moins l'intérêt de s'investir dans, dans, un, dans une numérisation de Calico, hein, alors que c'est un jeu excellent, mais c'est le jeu d'AEG, donc, euh, donc euh, ça serait un travail à faire par AEG, pardon. donc voilà, malheureusement, donc, pas, pas, aucun projet sur ça, alors, D'accord, quel retour vous faites, quel retour toi tu, tu as de, de, de, de, de expériences de localisation récente, je pense au chef dœuvre de Loca par exemple, et euh, accessoirement, est-ce que quand c'est possible, vous préférez pas proposer la VF pendant la campagne Je sais que c'est pas toujours possible pour le coup. Euh, alors enfin, euh, alors le, le, le Loca, en fait, il faut savoir qu'on a, euh, a eu cette hyper croissance de, de, de sortir 15 jeux euh, français cette année, qui a été un peu chaotique, qui a amené à pas mal de changements aussi, parce que tu vois, on est en pareil, c'est toujours dans ces trucs de croissance, c'est la première fois qu'on fait des bêtises. Sur le Locat, honnêtement, la traduction, elle est, euh, il y a eu un vrai problème de traduction là-dessus. Et euh, le, le, le, on, a, on a corrigé ça de manière très forte, on a embauché Siegfried de chez… Euh, comment il s'appelle un c euh, main, Je me souviens plus de… C'est quelqu'un qui vient de la presse à la base, c'est quelqu'un qui m'a écrit à la sortie de 1400, mis en Vincent, c'était vachement bien. Alors par contre, j'ai trouvé ça comme faux, ça comme truc. Et puis de manière générale, n'étais pas trop d'accord avec le traducteur. Euh, et il me, il me, <rire> il me sort des ruptures, mais je me dis, mais mais t'es qui C'est génial. Et en fait, je dis t'es qui Je le connaissais déjà bien, en fait. Mais je, mais mais son son son regard hyper pointu sur ce que devait être une traduction euh, fait qu'en fait, je lui ai offert un travail. Et maintenant, il bosse de manière, à, il, il travaille à plein temps chez euh, chez Lucky Duck. Il est notre directeur éditorial. Et avec son arrivée, il a repris beaucoup de jeux qui n'étaient pas encore imprimés mais traduits et il a retrouvé plein d'erreurs dessus. et C'est lui qui a repris le. le D'ailleurs, on est en train de retraduire, enfin de, de, de faire une relecture des deux de locates pour, pour remonter encore plus haut le niveau de, de traduction euh, et d'orthographique de, de ces deux jeux. Et, euh, et il, amène, enfin, il a vraiment l'avoir dans l'équipe a permis de resserrer les boulons sur la, la qualité éditoriale et francophone de ce qu'on fait par rapport à une époque où en fait, euh, l'équipe française de Lucky Duck, que ce soit commercial, marketing et éditorial, c'était une personne qui s'appelait Léandre Proust. Qui est bien a, connu. Euh, voilà, mmh. bah, Évidemment, quand tu n'as qu'un homme derrière tout ça, bah, il a beau être un, un, un génie, euh, il ne peut pas tout y avoir. Alors, évidemment, on travaille avec des traducteurs et des, euh, et des relecteurs indépendants. Euh, euh, mais euh, il, il s'avère que ça ne suffisait pas. Voilà. Donc Du coup, aujourd'hui, on est passé d'une équipe de une personne en France à une équipe de trois personnes à plein temps. On a un directeur, euh, un, un directeur des relations boutiques qui s'appelle Davy, un directeur marketing qui s'appelle euh, Guillaume. Et puis, l'arrivée voilà, de Ziegfried qui est dédiée uniquement à la relecture, euh, traduction et l'éditorial euh, francophone qui devrait changer beaucoup de choses chez nous. Et du coup, ça veut dire que les, les personnes qui auraient participé à cette euh, campagne de localisation vont recevoir quelque chose ou ce en PDF Comment sait, ça va marcher On a promis de renvoyer euh, sans aucune demande les, euh, les, les deux livrets de mission euh, et, euh, et les deux livrets de règles à, au backer de la première mission. Et puis, pour n'importe qui qui achète le jeu en boutique, une simple demande du de SAV et on pourra récupérer les livrets de mission. Très bien. En quelques mots, comment on se décide sur une localisation Est-ce que c'est forcément du coup de cœur Est-ce qu'il y a une étude de marché avant euh, les Locas, c'était pas un choix difficile par exemple, parce qu'on sait que c'est un auteur qui est très prisé et très très talentueux. Mais globalement, comment ça marche chez vous Non, c'est une bonne question. C'est pas évident. Eh bien, en fait, On joue à plus d'une centaine de jeux par an, en gros. Euh, nous, de fin de, de mer, en général, d'ailleurs, le Sleeping God, ça a été une édition un petit peu dure, parce qu'on ne fait pas ce genre de jeu à 70 euros. Ce c'est pas trop la gamme Lucky Duck, mais c'était vraiment un vrai coup de, coup de quoi. Enfin, Moi, j'y ai joué trois fois là euh, sur les... Euh, sur, la, sur les dix derniers jours et c'était euh, j'ai fait bon, bah, ça, va, ça, va être, ça va être long <rire> et ambitieux, mais il faut le faire, mais de manière générale, en gros, euh, on reçoit, on contacte l'éditeur euh, avec qui on est intéressé, on demande un prototype ou un print and play, on essaye le jeu individuellement ou ensemble sur un tabletopia, on en parle, on essaye de trouver des jeux qui sont dans la ligne Lucky Duck, Lucky Duck. On, fait, on a tendance à faire, à quelques exceptions près, des jeux plutôt familiaux plus, un exemple typique d'un bon jeu Lucky Duck, c'est Calico, c'est Les Petites Bourgades, c'est voilà, des jeux accessibles d'une trentaine d'euros. Euh, voilà, c'est ça, ça, ça, ça, ça, pour moi la ligne définitrice d'un jeu Lucky Duck. Après, on a quelques exceptions, ben, voilà, on a Dune, on aurait Sleeping God. Euh, voilà, on a 4-5 jeux par an, pas plus que ça, voilà, qui sera un petit peu plus dans une gamme un peu plus expert. Euh, et puis, euh, un petit peu plus d'ailleurs en 2021, on va vous surprendre, on a plus de jeux un peu moins chers aussi qui arrivent, des, euh, des, euh, des, des, des, des petits jeux de cartes, des choses comme ça. Voilà. Donc euh, à la fin, il faut que ce soit un vrai coup de cœur. Il y a plus de 5000 jeux qui sortent par an. Euh, il faut savoir que l'import, c'est euh, un métier très difficile parce qu'en fait, on achète ces jeux euh, au prix fort. Parce qu'en fait, on achète le prix de fabrication plus un prix de licence qui est payé immédiatement à, à la société euh, à qui on achète le jeu. On les achète cash, ces jeux. Hein. Ce n'est pas comme si on leur dit oh, « Ah, on a des ventes ce mois-ci, je te donne 25 balles. » Non, non, on, on prend 100% du risque, ces gens ne prennent aucun risque. Euh, et donc, du coup, quand un jeu ne contre-performe, contre eh ben, euh, ça, ça peut être assez désastreux financièrement. Hein. Donc, du coup, ça doit être des... des, des ça, on, on prend notre temps, on observe, on regarde s'il y a des choses. Et pour Sleeping God, du coup, on va être obligé de faire une, certainement une campagne de, de financement euh, qui est lié à deux choses en fait. C'est déjà invalidé. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui vraiment veulent le jeu et qui sont capables à payer 70 euros Parce que c'est 70 euros, c'est vraiment un prix. Ça sera le jeu le plus cher de notre gamme en fait. On n'a jamais eu de jeu aussi cher en fait. Euh, et donc, même si on y croit, l'idée de faire cette campagne, c'est plus aussi une validation du marché de dire est-ce qu'il y a au moins 200 personnes prêtes à mettre le prix et à nous aider à payer cette traduction, cette traduction qui est monumentale, c'est un, un monument ce jeu en termes de texte, parce que pour le coup, c'est un vrai jeu narratif. Je crois que c'est vraiment le vrai oui. premier jeu 100% narratif de l'O.C.A.T. Euh, par rapport à euh, donc tu avais Above and Below qui était vraiment du set collection et un petit peu de worker Placement Gentiment, euh, avec donc ce petit côté narratif de, de mini-adventure une version plus joueur avec Nirenfar donc pour ce système ouais, Nirenfar de, qui de... monte en gamme un petit peu voilà alors que là on est vraiment mmh. dans un bac à sable total voilà c'est euh... question, bon... question bonus je t'écoute question bonus entre parenthèses parce qu'elle est, elle est uniquement pour moi euh, il y a beaucoup de gens qui parlent de Sleeping Gods en disant qu'il est trop dur et trop punitif oui ou non toi tu le trouves trop dur ou trop punitif ou... Euh ça t'a pas choqué Non alors pour le coup euh, nous on, a, on passe un super moment hein. vraiment on passe un super moment bien. Euh, et, euh, et jusqu'ici c'est c'est c'est espèce d'aventure de, de, gigantesque et, et, et pour, pour le coup non pas du tout Ok bon il nous reste quelques minutes là de toute façon on a bien bien mordu sur le sur le délai, pour des petites questions, il y en a une que j'aime bien poser aux éditeurs parce qu'elle est, elle est intéressante et vraiment d'actualité. Quel regard, toi, tu as Tu l'as très vaguement évoqué tout à l'heure euh, sur les logiciels comme Tabletop Simulator ou Tabletopia. Je vais pas refaire la même intro dans chaque vidéo, mais en gros, il y en a qui le voient comme le Napster du, du jeu de société, pardon euh, sachant que le, le, le ciel est payant et que derrière on propose du contenu gratuit qui n'est pas validé par les, par les éditeurs, il y a des éditeurs qui censurent les modes. Est-ce que toi, tu as un regard hostile Est-ce que tu as un regard plutôt bienveillant Disons que ça fait de la plus beau jeu. Comment, tu perds, comment le K2 perçoit euh, ce ciel là J'ai un regard complètement bienveillant là-dessus. Je pense que c'est une fausse guerre cette histoire. Personnellement, enfin, tu vois, en fait, on en parlait avant toi. Et, et je suis d'autant plus sensibilisé à ça parce que je suis un autre... Je suis, enfin, on est une société qui fait du jeu hybride. Donc, on a, ça fait longtemps qu'on s'est confronté à, à la relation numérique jeu de société. Et le jeu de société est en pleine extension parce, par rejet ou par besoin viscéral de sortir du numérique. Mais vraiment, hein. alors évidemment, cette pandémie, elle n'a pas aidé, hein, mais je pense que les besoins sont toujours là. Et du coup, avoir un mode euh, tabletop simulator de ton jeu, c'est pas du tout un. Au contraire, enfin tu vois, même pire que ça. Moi, je paye des gens pour vers une version table top simulateur de mon jeu. Tu vois, je paye pour être là-bas parce que je pense que euh, il, y a, il y a, un jeu et son succès vient évidemment quand as un bon jeu. Et non, mais une fois que tu as un bon jeu, c'est, c'est, euh, du bouche à oreille. C'est, il faut Le plus de gens ils vont y jouer. Euh, et puis c'est pas, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Enfin je veux dire, euh, écoute, ok, tu peut auras peut-être quoi les. Euh... 200, 300 personnes qui ne jouent qu'à ça comme ça, mais la réalité c'est qu'en fait, as beaucoup de gens qui ont besoin du matériel physique pour en profiter. Et euh, donc voilà, donc moi j'ai, pour le coup, j'ai aucun, aucun avis négatif, voire j'ai même un avis très très positif sur, sur tout ça. Ok, bon, deux, trois questions un petit peu moisies qu'il qu faut poser parce que les gens se, les gens se demandent. Allez, vas-y. Le jeu dont toi, t'es le plus fier moi, je de, tout sortir, hein. ouais, de tout ce que tu as pu sortir, de tout ce que le 2 a pu produire, est-ce qu'il y en a vraiment Alors Destiny, n'est pas sorti, donc il compte pas vraiment. mais euh... bah, évidemment c'est Chronicles of Crime, aujourd'hui c'est un jeu, ouais. c'est un jeu on vient, on vient de signer la 25e langue en turc, juste avant la 4e, c'était le serbe. Donc voilà, c'est un jeu qui va être en Serbie, en serbe. Donc voilà, donc c est, c est, je pense que ça reste le jeu dont tu es le plus fier, parce que c'était aussi un pari tellement risqué à l'époque, euh, on a plein de gens qui disent oh là là, les gars, vous êtes fous de... Oh là là, Martha, OK. OK, OK, excuse-moi, excuse hein. <rire> je viens d'hériter. Je t'en prie, mais alors là, en, fait, en, avait... en termes de PR, c'est génial, ça. C'est génial, <rire> regarde, là, t'augmentes le capital sympathie, là. <rire> C'était préparé à l'avance, non On papote, on papote, puis là, j'ai ma femme qui vient de me rappeler que ding, ding, ding, les leurs. Et, euh, ouais, donc, ouais. Ouais, et donc, du coup, Chronicles of Prime, sans question, parce qu'en fait, au final, ça reste... Euh... Ça, ça reste notre plus gros succès, tu vois, 300 000 jeux vendus dans le monde, 25 langues. Et c'est surtout, là, voilà, comme je disais, pour reprendre le, le fil de, de ma pensée, c'était surtout un énorme pari parce que beaucoup de gens me disaient ah oh là là, mais personne voudra d'un jeu hybride, euh, personne, mmh. per, tout, tout le monde va cracher sur votre truc. Moi, personnellement, s'il y a un appareil, s'il y a un, faut un téléphone, moi, je veux pas jouer à ton truc. Et donc, euh, ça a été, donc c'était un, ça a été fait avec pas mal de stress, alors qu'on savait qu'on avait quelque chose de vraiment différent et qui utilisait euh, des compétences qui venaient de, de notre histoire d'avant, du jeu vidéo en fait. Parce qu'en fait, euh, j'en parlais avant en fait, j'ai cofondé deux, deux sociétés de jeux vidéo avant, qui fait que c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce jeu. Parce on n'était pas dépendant d'une société tierce, on a, pas, euh, on a fait ça tout en interne, même le développement. Donc voilà, donc ça serait clairement mmh. le, le numéro un. Et le numéro 1 euh, de la concurrence, quel est le jeu que toi t'aurais aimé éditer, le meilleur jeu à ton sens qui est sorti récemment et que tu, dit, tu dis celui-là vraiment c'est une perle et j'aurais bien voulu qu'il soit Lucky Duck Eh ben écoute, figure-toi que j'ai la chance de te dire qu'il va devenir Lucky Duck, c'était Dice <rire> Moi je suis. Euh... <rire> okay. Alors pour l'histoire de Dice Rune, ça fait ça fait deux ans que je t'anne Gavan. Mais deux ans, parce qu'en fait on se connaît assez bien, c'est un, un petit milieu, on se respecte beaucoup l'un l'autre, on s'est en fait rencontré quelques fois. En fait, euh, euh, beaucoup de gens ne savent pas, mais en fait, Rocky Dog, c'est un éditeur américain avant d'être français. Euh, en fait, on est notre plus gros marché aux États-Unis. Donc, moi, je, avant la pandémie, je, je suis 4-5 fois par an aux États-Unis. Donc, on s'est rencontrés souvent là-bas. Et ça fait euh, plusieurs années je me dis, Gavane, je, je veux vraiment faire Dice Throne. C'est un jeu, j'ai passé des heures avec mon fils. Euh, votre production est magnifique, ça donne vraiment envie. Puis, il me dit, écoute, ok, on y travaille, on travaille. <rire> Tous les 2-3 mois, j'en ai le voir. Où est-ce qu'on en est, Gavan Est-ce que je peux le faire Ah, ok, le mois prochain. puis, 6 mois plus tard, bon alors, Gavan, où est-ce qu'on en est Finalement, ça y est. Ça a été là, il y a 3 mois, ils m'ont enfin contacté en me disant Ça y est, on est prêt à y aller. Donc, c'était. Dice c'était. Je suis très, très fier de ça. Est-ce que tu es capable de me répondre C'est quoi le plus mauvais jeu chez le Duck Games Est-ce qu'il y en a un que tu regrettes Sans parler de termes de vente, mais à ton sens, vraiment, globalement, le jeu en lui-même C est, c est, c est, c est, je ne répondrai pas à ça, parce qu'en fait, il y a aussi d'autres auteurs. Évidemment, en c'est comme dire, ouais. c'est lequel de tes fils que tu aimes le moins toi je, je peux pas ouais. te dire que c'est <rire> celui-là, le pauvre gars. <rire> <rire> bon, je vais finir par te laisser la parole, parce que quand même, je l'avais dit en introduction, donc tu l'as pas vu, euh, tu es quand même assez courageux d'être venu aujourd'hui, parce répondre à des questions qui ne sont pas toutes faciles, et réagir à une communauté qui est... Euh, Ok, bah c'est ma question, à la fois de plus en plus exigeante, euh, cruelle, et puis qui cède facilement à l'instinct grégaire en hein, euh, s'acharne vite sur, euh, sur celui qui fait la une. Euh, quelle réaction t'as Qu'est-ce que t'as envie de dire à ces gens-là Parce qu'il y a ces gens-là donc qui sont euh, exigeants, cruels, et puis t'as aussi les gens qui, euh, nombreux, m'ont envoyé par message, je dis quand même merci à Vincent euh, pour tout ce qu'il fait en termes de localisation, pour nous permettre d'avoir l'accès à ces jeux. Donc peut-être aux deux extrêmes de ta communauté, qu'est-ce que t'as envie de dire aujourd'hui Finalement, il n'y a, a pas d'extrême en fait au final. Je pense que, que ce soit les gens qui ont... Euh, qui sont durs avec nous. En fait, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, donc ça, donc ça fait que 5 ans que je suis entrepreneur dans le jeu société, j'étais 10 ans entrepreneur dans le jeu vidéo. Et mon constat au final, c'est qu'en fait, même les gens qui sont durs avec nous, ce sont des gens qui sont passionnés, qui avaient une attente, qui, est, qui avaient une espérance envers nous, un, un gage envers nous, et qu'on a déçu. Donc que, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, au final, ça reste des gens qui, euh, qui regardent le kiddoch avec... avec euh, avec une attente forte. Et pour ça, je vous dis merci beaucoup de votre confiance euh, et la seule chose que je peux faire face à ça, c'est toujours d'être le plus honnête, le plus transparent, d'admettre quand on fait des bêtises, de mettre, ben, de mettre des dollars quand on n'en fait pas. Là, je te dis, on a mis quasiment entre 160 000 dollars de réparation pour nos backers de la première campagne. On a avancé une campagne qui, clairement, va nous faire un peu mal sur le truc, mais c'est une, une manière de dire voilà, on s'est foiré, on l'admet, on va réparer, on va vous écouter. On n'est pas parfait, on est humain autant que vous. Euh, mais on est, on est remerciant de, ben, de votre de votre confiance parce que sans vous on serait pas là. Donc euh, que ce soit les gens qui me disent merci ou que ce soit les gens qui, euh, qui qui qui sont mécontents de nous, je vous dis quand même merci aux deux parce que c'est il nous faut et l'un et l'autre pour progresser de et devenir meilleur. Il faut autant d'encouragement que aussi de gens qui nous critiquent pour nous faire pour nous faire évoluer. Bah merci pour cette transparence, alors on peut peut-être euh, rappeler les, les dates, hein, la date butoir hein, pour la, la deuxième campagne de, de Kingdom Rush sur, sur GameFound. Donc c'est le 4, c'est ça 4 mars, voilà, fin, fin, 4 de la mars. Campagne, euh, fin de cette deuxième campagne, 4 mars. Et puis on a le, euh, la campagne de Dice Throne 1, qui arrivera le 9 mars, sur, alors pour le coup pas sur Kickstarter ni GameFound, mais sur euh, Game on Tabletop, euh, qui est un peu la, la plateforme qu'on prend. Pour tout ce qui est localisation francophone, ce n'est pas parce que euh, les autres campagnes, les autres euh, lieux ne sont pas bien, c'est juste pour ne pas mélanger Gavan et sur Kickstarter. Euh, donc, nous, on va sur Game on Tabletop, c'est un peu devenu notre plateforme. Euh, voilà, et c'est vrai qu'il euh, s'est passé beaucoup de choses notre dernière campagne. Alors, c'est vrai que pour parler de Game on Tabletop, c'est aussi un gros point d'apprentissage ici. Euh, comme c'était des, euh, des campagnes qui n'ont jamais été traitées de la même manière dans un Kickstarter, avec, euh, ses, avec leur stretch goal et puis avec euh, beaucoup plus de gens en interne qui s'occupaient de ça. Donc il y a une vraie volonté de changer ça en 2021 avec maintenant une équipe de trois personnes en France et donc euh, un meilleur suivi de ces, de ces Game Fund. Un, un, un meilleur euh, une meilleure qualité de traduction également avec l'arrivée de script. Donc voilà pas mal de changements sur l'équipe francophone et cette croissance en France, bon, encore une fois, qui ne pourrait pas arriver sans, sans les joueurs qui nous font confiance voilà.